Vous voyez là Je fais gagner du temps à mon entreprise. C'est la Mooncard et ça a complètement changé la manière dont nous gérons nos dépenses. En fait, c'est presque comme un assistant personnel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. À chaque paiement, je reçois un SMS qui me rappelle de prendre en photo le reçu pour la note de frais. Grâce aux informations de transaction, à la connexion à mes emails et à mon agenda, les algorithmes Mooncard pré-remplissent la note de frais. Je valide, et c'est envoyé automatiquement à Oscar, notre comptable. Les notes de frais arrivent maintenant en temps réel et sont complètes. C'est un vrai gain de temps. Grâce au dashboard, d'un simple coup d'œil, je peux avoir une vue d'ensemble sur toutes nos dépenses. Et visiblement, on dépense beaucoup à Cannes ce mois-ci. Enfin bon, toutes les données sont exportables vers un logiciel comptable ou un tableur sans ressaisie. Ah, et je peux aussi gérer les droits en temps réel. Mon vol pour Kuala Lumpur part ce soir. C'est bon Boris, ta carte est activée, tu es all-in pour les 7 prochains jours. En revanche, nous t'avons désactivé pour les casinos, les distributeurs, les cocktail bars et les strip-clubs. Bon voyage On gagne du temps sur la gestion de notre budget et on se concentre sur ce qui compte vraiment pour l'entreprise.